Bonjour à tous, euh, contente de vous retrouver pour euh, votre horoscope euh, de la semaine du 17 au, au 23 février. Euh, je vous rappelle que vous pouvez bien entendu liker la vidéo, vous abonner, et que nous avons rendez-vous tous les mardis soirs pour un, un direct, un live hein, de 21h à 22h que vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux euh, Instagram, Twitter, la page Facebook, et bien évidemment, et que votre vidéo euh, pour le mois de mars euh, est en ligne. Enfin dernière chose, euh, si vous voulez une consultation avec Zoé ou avec moi, vous nous écrivez. Bélier, ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, nous allons euh, retrouver euh, deux planètes euh, qui ont changé de signe, d'abord le soleil qui passe au poisson et ensuite Mars, votre planète maîtresse qui rentre en Capricorne. Hein. Donc elle a déjà un petit pied hein, dans le Capricorne euh, dès lundi, et c'est votre planète maîtresse donc euh, ces aspects sont toujours très importants. Elle vient de donc d'aborder de, de, votre secteur de carrière. Alors Mars, euh, elle a plusieurs euh, interprétations, hein? ça peut être que vous allez vous investir à fond dans un travail que vous devez absolument terminer dans des délais euh, précis, elle peut aussi signifier la colère. Hein? Souvent le bélier est quelqu'un qui se met en colère facilement, hein? il est un peu sous lait comme on dit, et euh, dans ce secteur du, du ciel, eh bien évidemment vous pouvez vous mettre en colère contre un euh, supérieure contre quelqu'un qui a du pouvoir sur vous, un parent par exemple, et euh, bon, vous quand vous exprimez votre colère, euh, c'est un petit peu tonitruant, hein? on vous entend euh, même dans la cage d'escalier, donc... Euh, <rire> mais je ne pense pas que vous aurez de colère euh, vraiment euh, virulente, euh, étant donné que Mars va être en bon aspect avec le soleil. Donc le soleil, lui, il rentre en Poisson, qui est euh, un des signes les plus doux du zodiaque, en tout cas en apparence, hein, euh, parce que parfois bon le poisson est mystérieux, il cache un petit peu son jeu, et euh, vous, en ce qui vous concerne, le poisson régit un secteur d'ombre, votre secteur d'ombre, donc euh, vous cachez pas grand-chose. Et c'est vrai, hein, quand on considère le vrai Bélier, c'est quelqu'un de franc, de direct, de sincère, donc sous l'emprise des Poissons, je vous conseille de rester vous-même, de ne pas chercher à euh, entourlouper qui que ce soit, mais aussi à faire attention, à vous méfier, euh, de ceux qui veulent vous entourlouper parce que vous pourriez, euh, euh, étant donné que le Soleil ne vous protège pas, hein, il est dans l'ombre de votre signe, donc vous pourriez avoir affaire à des gens qui cherchent à vous influencer et peut-être à vous mentir aussi. Lundi et mardi euh, matin, la Lune euh, sera voyageuse, elle va occuper en effet le Sagittaire, elle va vous donner envie de vous évader, alors est-ce que que vous aurez envie de partir loin d'ici et de vivre des aventures, ou alors ce que vous aurez envie de vous évader face à une situation qui ne vous plaît pas, vous savez l'évasion étant à ce moment là une forme de fuite, mais bon je ne crois pas. Un taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons des changements importants dans le ciel. L'arrivée du Soleil en Poisson, par exemple 19 et euh, Mars qui rentre en Capricorne. Alors je vais commencer par Mars parce que elle est déjà euh, depuis dimanche rentrée euh, dans ce signe avec lequel vous entretenez des très bons rapports. Hein. Vous êtes en, en confiance avec le Capricorne, c'est un signe sérieux, solide, sur lequel on peut se reposer, et vous, vous aimez ça, vous avez besoin toujours euh, euh, de, de vous reposer un petit peu, sur euh, de pouvoir compter sur les autres, hein, c'est important pour vous, euh, Taureau. Donc euh, ce Mars qui représente euh, évidemment les, les batailles qu'on peut mener, les, les idées euh, euh, qu'on peut vouloir imposer, euh, les, les actes, euh, euh, les actions, les décisions, euh, tout ça est représenté par Mars, et donc euh, bon, vous aurez plus de facilité que d'habitude à euh, nous donner votre avis, à euh, partager, voire imposer vos idées euh, et vos opinions aussi. Et euh, en outre, comme c'est un secteur de voyage, vous pouvez très bien euh, bon, faire un voyage, mais cela dit, bon le Capricorne n'est pas forcément un signe de voyage lui. Hein. Le secteur hein, où se trouve euh, euh, Mars est un secteur de voyage. Alors peut-être que vous allez travailler dans le voyage hein, ou que vous allez préparer un voyage. Vous voyez, il y a une notion quand même de travail avec Mars, euh, mais peut-être que ça ne se fera pas tout de suite, en tout cas pas pendant que Mars est en Capricorne parce que le Capricorne c'est vraiment un signe de stabilité. Ensuite euh, bon le Soleil en Poissons, il est aussi en très bon aspect avec vous, d'ailleurs le Soleil et Mars vont être euh, pendant presque tout le temps, euh, en, en bon aspect entre eux. Donc euh, bon, euh, c'est votre secteur de projet. Alors ça, ça colle hein, avec ce que je viens de vous dire sur Parse. Vous, vous allez peut-être euh, projeter euh, des vacances et, et, et, et... ou même partir en vacances, hein, euh, puisque nous sommes dans une période de vacances, donc euh, bon, tout ça euh, va un petit peu dans, dans le même sens. Mercredi et jeudi, la Lune occupera le, le Capricorne, donc elle va forcément être en conjonction avec Mars, et Mars est en bon aspect avec Uranus, donc euh, bon tout d'un coup, euh, si vous êtes du premier er décan surtout, vous aurez une idée, ou alors vous prendrez une décision assez rapide, euh, plus rapide que d'habitude, et, et vous étauderez euh, tous ceux qui vous entourent, parce que D'habitude vous prenez votre temps, hein? on peut pas dire que vous soyez quelqu'un de, de rapide, mais c'est pas une critique! Hein? Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, le Soleil entre en Poissons le 19 et euh, Mars est entré déjà en Capricorne. Bon on peut pas dire que ce soit des des configurations extrêmement positives, ben ce n'est pas négatif non plus, hein, tout simplement ce sont des, des ambiances un petit peu différentes. Alors avec Mars en Capricorne, euh, on sait que le Capricorne c'est votre secteur d'argent, mais ce n'est pas l'argent que vous gagnez, hein, je vous l'ai toujours dit, c'est plutôt un, un, de l'argent que vous devez réclamer, ou euh, de l'argent que vous pou pouvez toucher parce qu'on vous fait une donation, ou que vous touchez un petit héritage, euh, ou alors un dédommagement, hein, vous avez eu euh, euh, des, des dommages chez vous et on vous rembourse les travaux. Tout ça ce sont des exemples, hein, des hypothèses, donc euh, euh, utilisez euh, si possible hein, toutes ces, tout, tout ce que vous avez en votre pouvoir, pour obtenir que ça s'accélère un peu. Parce qu'avec Mars en Capricorne, les choses sont lentes, hein c'est un signe de terre, ça prend du tout, prend du temps. Alors bon, je vous connais les Gémeaux, vous êtes quand même un petit peu impatients, de nature, euh, vous aimez que les choses aillent vite en tout cas. Et bon, là vous allez obligatoirement avec Mars euh, devoir euh, pas mettre le point sur la table, mais bon faire comprendre que euh, euh, on a intérêt à vous payer quoi, que ce n'est pas admissible, que ces retards ne sont pas admissibles. Ensuite on a l'entrée du soleil en poisson le Poisson c'est votre zénith, c'est le zénith de votre thème, il représente votre carrière et ses aléas, euh, les succès que vous pouvez obtenir, mais aussi les échecs, hein. on est dans les... toujours c'est un signe double hein, les Poissons, donc on est dans les deux possibilités. Euh, en ce qui concerne le premier er décan qui va recevoir cette semaine les aspects du Soleil, je Pencherais plutôt pour les succès, étant donné que vous allez recevoir euh, très bientôt un bon aspect de Saturne qui va vous poser, qui va vous permettre de vous stabiliser et d'avoir une espèce de tranquillité que vous n'aviez pas eue depuis très longtemps. De bonnes journées vendredi et samedi avec la Lune en Verseau, votre signe de voyage. Hein? Alors peut-être que vous allez partir en vacances ou tout simplement que vous allez trouver un moyen un petit peu original euh, qui change euh, euh, pour euh, bon voyager dans votre tête, euh, euh, vous ouvrir l'esprit aussi à d'autres choses, peut-être à travers une lecture, un film, euh, vous voyez, euh, de toute façon vous parviendrez à vous changer les idées. Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine, il y a à la fois une bonne nouvelle et une moins bonne. Bon la bonne nouvelle c'est que le soleil rentre en Poissons et que c'est toujours une période agréable pour vous parce que le Poissons est un signe qui est en amitié avec vous et puis Mars rentre en Capricorne, c'est à dire que euh, elle va s'opposer à vous, elle est déjà d'ailleurs, hein. et si vous êtes du premier décan vous devez sentir euh, qu'il y a euh, un rapport de force, que vous êtes en colère contre quelqu'un, ou que vous avez un choix un petit peu difficile à faire. Quoi qu'il en soit, euh, quand Mars est, est face à vous en Capricorne, il y a aussi à attendre, hein, parce que le Capricorne, comme je l'explique euh, toujours, c'est un signe de lenteur, c'est jamais très rapide. Donc si vous attendez quelque chose, il ben, va falloir être patient, hein, euh, et ne pas euh, ronger votre frein, euh, parce qu'une opposition Soleil-Mars, en général on ronge quand même un peu son frein. Donc euh, bon, euh, mon petit conseil c'est euh, d'essayer d'atténuer votre nature euh, euh, extrêmement réactive, on va dire, si vous voulez pas vous friter avec tout le monde, hein, parce que euh, mars face à vous, et eh ben vous aurez l'impression que les autres sont agressifs. Ce qui sera faux, hein? bon, ben, ce sera interprété de votre part, peut-être exagéré, donc euh, vous prenez du recul et vous vous demandez si vraiment vous devez réagir fortement, ou si vous devez laisser passer. Hein. Et d'ailleurs euh, la présence du Soleil en Poisson pourrait justement vous rendre plus indulgent, et comme le Soleil et Mars vont être en bon aspect tous les deux, je pense qu'on va pencher euh, pour l'indulgence parce que c'est vraiment euh, euh, ce serait dommage hein, de, de vous énerver comme ça euh, après, euh, après les gens. Alors le soleil en poisson, c'est aussi une période où vous pouvez réussir tout ce que vous entreprenez, et c'est possible donc que vous entrepreniez quelque chose avec quelqu'un, hein, ou que vous cherchiez, que vous partiez à la recherche d'une personne avec qui travailler, avec qui vous associer, euh, euh, bon, avec qui faire quelque chose, donc euh, bon, vous partez dans des bonnes conditions. Une bonne journée, mais ça ne veut pas dire que les autres seront mauvaises! Hein. Euh, C'est dimanche hein, avec la Lune qui va passer euh, par les Poissons et euh, d'ailleurs il euh, y aura très vite euh, après une nouvelle Lune bien évidemment, euh, donc euh, la Lune en Poissons elle vous donne envie de voyager ou elle vous permet hein, aussi de voyager puisque ce sont les vacances, donc il est très possible que vous partiez ou alors que euh, des... qu'on vous rende visite, hein, mais il y a du mouvement en tout cas hein, euh, le week-end. Lion et ascendant Lion, dans votre horoscope de cette semaine, on, on a des changements hein, dans, le, dans la configuration. Le soleil va rentrer le 19 en Poissons, euh, et mars vient d'entrer en Capricorne. Alors on ne va pas dire que ce sont des signes euh, euh, qui sont extrêmement euh, positifs ou euh, agréables à vivre pour vous, le lion. Hein? Euh, mais bon, euh, c'est des... Comment dire, des, des périodes de l'année où, euh, par exemple avec Mars en Capricorne, hein, euh, ça correspond à, à votre secteur du travail. Donc c'est une période où vous allez peut-être travailler davantage, ou alors avoir euh, quelques petits soucis euh, de relation avec des collègues ou avec un, un supérieur, mais je dirais plutôt des collègues. Hein. Euh, vous pouvez aussi avec un, un Mars en Capricorne avoir un petit problème de santé, euh, mais pas, vous euh, voyez, pas, pas quelque chose de grave, un inconfort, c'est-à-dire ah, bah vous avez mal euh, au trapèze, vous avez mal au dos, euh, bon, des choses très banales finalement, mais qui vous handicapent forcément au quotidien et ça vous met de mauvaise humeur. Hein, avec Mars on n'est jamais de très bonne humeur, sauf quand elle est vraiment en très bon aspect, conjointe à Jupiter, bon on n'y est pas. Hein. Donc euh, essayez hein, de ne pas être trop dur avec ceux qui vous entourent, surtout au boulot, Hein, parce qu'avec MARS, vous aurez tendance à être un petit peu, euh, bon... Euh, trop ferme, on va dire, un petit peu trop autoritaire. Et, et alors ce Mars va être en bon aspect avec le Soleil, et qui rentre en Poissons donc à peu près au même moment. Hein. Elles sont Les deux planètes sont en harmonie, mais les Poissons ce n'est pas euh, non plus votre tasse de thé, c'est un signe d'eau, ils sont trop émotifs pour vous, et alors il y a une partie de vous hein, qui va être Poisson pendant quelques jours, euh, ça ne va pas durer longtemps là, c'est le premier décan, donc il y aura euh, vous aurez l'impression de vous ramollir parce que vous serez plus sensible, plus euh, émotif, plus, plus réceptif aussi aux autres. Profitez-en, c'est une période où vous aurez beaucoup d'intuition. Lundi et mardi matin, vous aurez droit à une Lune en Sagittaire qui est un des signes les plus sympathiques de votre zodiaque. à vous hein, le Lion, donc vous vous sentirez euh, peut-être pas, pas, peut pas admirer mais on vous fera des compliments par exemple, ou alors vous serez content de vous d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous serez content tout simplement parce que vous serez en vacances et que vous aurez des loisirs et que bah, vous vous sentirez bien dans votre peau. Hein? Vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine, euh, nous avons des changements qui vous sont euh, pour la plupart favorables. Hein. Euh, D'abord euh, Mars est rentré hein, en Capricorne, un signe en harmonie avec le vôtre, et puis le 19 le Soleil va rentrer en Poisson, le signe qui vous fait face hein, sur la roue du Zodiac. En ce qui concerne Mars, elle est vraiment très bien placée, euh, non seulement en signe, puisque euh, en Capricorne elle est exaltée, mais aussi en secteur, parce que c'est votre secteur 5 et c'est un secteur où on se fait remarquer, on brille, on prend les bonnes initiatives, on, on prend les bonnes directions en, en règle générale. Donc vous aurez une énergie qui va être euh, très bien canalisée et, et qui va certainement vous amener à euh, avoir un, un petit succès ou quelque chose dont vous pourrez être fier. Alors ne jouez pas les modestes, hein, comme beaucoup de vierges le font, euh, refuse les compliments, rougissent... Euh, sont... Bon, euh, vous aimez pas vous faire remarquer, ça je le sais, hein, euh, à moins que vous soyez ascendant lion, hein, c'est possible. Mais euh, bon, alors essayez d'accepter quand même les compliments, de remercier la personne, de ne pas euh, avoir l'air de rejeter hein, euh, le, les compliments. Et puis bon, c'est aussi euh, bon, très possible qu'il y ait du plaisir dans l'air avec Mars en 5. Hein? Peut-être que vous êtes en vacances et que vous allez vous livrer à votre sport favori. Euh, bon, je sais qu'en général, les vierges ne sont pas d'une grande sportivité, c'est plutôt les sports euh, cérébraux. Hein? Mais bon, il euh, y en a quand même malgré tout, hein? euh, on ne peut pas vous définir uniquement avec votre signe, hein? c'est ça que je veux dire. Ensuite donc le Soleil rentre en Poissons euh, le 19 et euh, se trouve pour l'instant, le premier décan, face à vous et en bon aspect avec euh, Uranus, de la même manière que Mars hein, d'ailleurs. Euh, il se trouve que très certainement vous allez faire des rencontres, que vous allez, ou que vous allez être en compagnie de personnes que vous ne connaissez pas très bien. Si vous partez en vacances, par exemple, vous pourriez partir en groupe, avec un groupe, Hein, euh, euh, bon, je ne dis pas les colonies de vacances, hein, mais euh, je sais pas, vous allez peut-être acheter un voyage ou euh, acheter une semaine à la montagne par exemple. Deux bonnes journées, mercredi et jeudi, avec la Lune en Capricorne, et de toute façon elle va passer sur Mars hein, et elle sera en bon aspect avec le Soleil. Donc euh, si vous êtes du premier er décan, en tout cas ce sera vraiment des bonnes journées, euh, vous pourrez être fiers de vous, et encore une fois, je vous engage à ne pas euh, dévaloriser hein, ce qu'on vous dit, ou même si vous vous sentez content de vous, euh, ne vous en empêchez pas parce que euh, ça fait du bien, ça détend, euh, on, on, on est mieux dans sa peau quand on s'accepte. Balance et Ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine, euh, il y a deux nouveaux éléments dans le ciel, d'abord Mars en Capricorne, euh, elle vient d'y entrer, et ensuite euh, le Soleil euh, en Poissons. Alors Mars en Capricorne, on ne peut pas dire que ce soit euh, comment dire, une configuration facile, parce que vous allez avoir probablement une décision à prendre, et on sait que les balances aiment pas prendre des décisions, ou que c'est vraiment difficile pour, pour vous parce que vous hésitez, c'est vraiment euh, hein, la nature même de votre signe, c'est l'hésitation. Donc Mars va probablement accentuer cette notion d'hésitation, et euh, bah vous n'arriverez pas à vous décider, euh, euh, à dire ce que vous avez à dire, ou à peut-être euh, entamer une action, je ne sais pas, il y a quelque chose, euh, je veux dire, avec Mars, on, on démarre en général, et vous hésiterez à démarrer euh, ce que vous avez à démarrer. Mais vous pouvez aussi, il y a de la colère hein, chez Mars, euh, être en colère après quelqu'un de la famille, euh, même si vous êtes en vacances, hein, euh, vous serez mécontent et Bon, comme d'habitude, vous l'exprimerez qu'à moitié parce que vous aurez peur euh, Bon, qu'on ne vous aime plus. Il y a toujours cette notion hein, de, de, de difficulté à s'affirmer pour les balances parce qu'elles ont peur de déplaire. Hein. Donc euh, il faudrait avoir un petit peu plus confiance en vous, et puis confiance en l'autre aussi, parce que bon, euh, je veux dire, si la personne en question vous aime, c'est votre conjoint, c'est votre enfant, c'est un parent, euh, ce n'est pas parce que vous allez vous affirmer face à lui ou à elle qui, est, euh, qui va plus vous aimer. Hein. Donc ça, c'est un truc irrationnel, hein, vraiment. Euh, je pense qu'il faut que vous soyez un peu plus, plus dans le rationnel, mais c'est pas avec le soleil en poisson que vous serez dans le rationnel parce que le soleil en poisson, il est très dans l'imagination, le rêve euh, et euh, étant donné que c'est votre secteur du travail, eh bien euh, alors soit vous allez devoir utiliser votre imaginaire hein, pour euh, le travail, si vous êtes un créatif par exemple, ce sera excellent pour vous, euh, soit euh, vous aurez euh, envie de rêvasser au travail parce que euh, vous préféreriez être en vacances qu'au qu bureau. Vendredi et samedi, bon c'est le début du week-end, la lune est en verso. moi je vous prévois des plaisirs hein, pour ce week-end, peut-être que vous allez partir euh, quelque part avec vos enfants, ou que vous ferez quelque chose avec vos enfants, vous irez quelque part au cinéma, au théâtre, il y a une notion un petit peu de spectacle hein, dans le le secteur 5 que la Lune va occuper, ce sera en tout cas un besoin chez vous. Hein? Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine, deux changements euh, dans le zodiaque qui vous sont euh, favorables. Euh, D'abord, euh, il y a eu euh, dimanche l'entrée du Soleil en, en Capricorne, euh, pas du Soleil, de Mars hein, d'ailleurs en Capricorne, et Mars c'est euh, une de vos planètes maîtresses avec Pluton, et euh, sa présence en Capricorne est plutôt euh, bienvenue parce que c'est un secteur euh, d'activité, mais vous savez d'activité plutôt de communication, d'échange. Alors peut-être que vous êtes dans le commerce, et que vous avez un commerce dans un endroit où il va y avoir plus de monde, possible, ou alors ben on peut envisager aussi que euh, les vacances font que qu'il ben, y a moins de monde, hein, parce que euh, les gens, euh, vos clients habituels sont partis en vacances, et alors donc vous serez dans les deux cas de toute façon obligé de faire des efforts, parce que c'est ce que fait Mars, hein, il nous oblige à faire des efforts, mais bon euh, c'est dans votre nature, vous ne rechignez pas à faire des efforts, et vous êtes souvent d'ailleurs gagnant parce que hein, vous ne ménagez pas votre peine. Et puis d'ailleurs le soleil va être aussi, aussi en bon aspect avec vous depuis votre, un secteur où vous pourrez vous faire remarquer, vous pourrez briller, Bon je sais bien que c'est pas non plus ce que vous désirez, vous aimez être plutôt celui qui va tirer les ficelles dans l'ombre. Hein. C'est ce qu'on dit du Scorpion, maintenant euh, vous, vous êtes peut-être pas comme ça, mais en tout cas bon, là je suis obligé de m'en tenir à, à, aux généralités. Hein. Donc là, euh, avec le Soleil en Poissons, euh, vous allez réussir ce que vous entreprenez, et si vous passez, partez en vacances par exemple, eh bien vous allez être très content, il y, a, euh, il y aura du plaisir, hein, euh, à, et même peut-être à faire de nouvelles connaissances, alors que vous êtes assez méfiant avec les autres, eh bien avec le Soleil en Poissons vous le serez quand même un petit peu moins, hein. vous, vous ouvrirez la porte aux autres. Mercredi et jeudi pourraient être de très bonnes journées puisque euh, la Lune va passer par le Capricorne et donc elle va être conjointe à Mars, en bon aspect avec Uranus, donc euh, il y aura très certainement euh, une rencontre, un rendez-vous, quelque chose qui va se passer euh, qui n'était peut-être pas prévu d'ailleurs, et euh, bah ça se passera bien malgré tout, hein, parce que vous serez vraiment open, comme on dit, ouvert. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine des changements dans le ciel, hein, pour vous comme pour tout le monde d'ailleurs, avec l'entrée de mars qui, qui vous quitte hein, et qui est rentrée d'ailleurs déjà en Capricorne, votre signe voisin, et puis le 19, c'est le soleil qui va rentrer en Poisson comme tous les ans, hein, à peu près à la même date. Donc en ce qui concerne Mars, euh, bon, elle est dans votre secteur d'argent, alors bon, et ça dépend des, des aspects qu'elle forme dans votre thème natal, mais d'une manière générale c'est plutôt positif dans la mesure où vous allez euh, avoir la volonté, hein, Mars c'est ça, la volonté, la détermination euh, de gagner, travailler plus et, et gagner plus, hein, ça c'est vraiment votre objectif de l'année d'ailleurs, hein, puisque votre planète Jupiter, elle est dans, aussi en, en Capricorne, hein, comme Mars. D'ailleurs elles vont se rencontrer, hein, je vous tiendrai au courant. Mais donc pour l'instant c'est le premier décan et peut-être qu'il faudra euh, alors ou travailler plus pour gagner plus, ou euh, réclamer de l'argent qu'on vous doit, ça c'est possible aussi. Hein. Euh, dans Dans les deux cas, Faites-le tranquillement, hein. c'est ce que conseille le Capricorne, c'est de prendre votre temps, de ne pas être dans la précipitation comme vous l'êtes souvent parce que vous êtes un signe de feu, là euh, on est sous le, le, le pouvoir, hein, sous la gérance <rire> du Capricorne et de Saturne, hein, puisque c'est la planète maîtresse du Capricorne, donc il faut prendre votre temps faut pas vous dire euh, j'ai que vous n'avez pas le temps, il faut vous dire qu'il il va jouer en, va, en votre faveur et que si vous allez au bon rythme, et eh bien vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Euh, Mars va être en bon aspect avec le Soleil, hein, le Soleil y rentre en Poissons, c'est votre secteur du passé, de l'enfance qui gère également les, la maison, la famille. Alors on peut penser, hein, c'est une des interprétations possibles, que vous allez partir en vacances dans une maison de famille ou dans un endroit familier où vous avez vos habitudes et vous en serez absolument ravi. Vendredi et samedi la lune sera en Verseau, il y aura du nouveau hein, avec le Verseau, il y a toujours... Euh, hein, ça change, ça bouge très vite et euh, donc bon probablement un petit déplacement euh, ou alors quelqu'un qui vous rend visite, ou alors c'est vous qui, ou vous allez faire du shopping tout simplement, mais je pencherais plutôt pour le petit déplacement si jamais euh, vous allez partir euh, au ski par exemple. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, et eh bien Mars est rentré chez vous, hein, ça c'est un événement, et puis le 19, c'est le Soleil qui va rentrer en Poissons et qui restera en bon aspect avec Mars, hein, pendant vraiment plusieurs jours. Alors en ce qui concerne Mars, dans votre signe c'est le premier er décan qui, qui s'y colle, hein, et bon il y a plusieurs interprétations, hein. d'abord vous pouvez être en colère, hein, parce que Mars euh, en général il, il suscite la colère, ou enfin c'est quelqu'un, hein, forcément, qui vous met en colère, vous ne vous mettez pas en colère tout seul, euh, ou alors vous pouvez aussi avoir tout d'un coup énormément de travail et être obligé de vraiment de puiser dans vos ressources nerveuses, euh, bon toutes vos ressources, votre puissance de travail, et tout ça, pour venir à bout euh, de ce que, de ce qui vous est demandé. De toute façon, il y a une notion d'effort, il hein, faut faire des efforts, soit pour dominer votre colère, soit pour, euh, euh, pour travailler euh, davantage et, et bien vous concentrer sur ce que vous avez à faire. Hein. Mais ça portera ses fruits hein, puisque euh, déjà, Mars est en bon aspect avec le Soleil et aussi en bon aspect avec Uranus, donc vous avez quand même euh, euh, vous êtes bien entouré, hein, on va dire que euh, quoi que vous fassiez, euh, ben ça va réussir, ça va marcher. Alors le soleil en poisson est en bon aspect aussi avec vous, il occupe votre secteur des relations avec l'entourage proche, donc il est possible que vous soyez parti en vacances avec, des, hein, avec vos proches, hein, euh, ou que vous alliez retrouver euh, des frères et sœurs, des cousins, vous voyez, des gens Peut-être que vous ne voyez pas très souvent, ou que vous voyez uniquement à l'occasion des vacances. En tout cas ce sera agréable, sympathique, il y aura une bonne ambiance, euh, euh, bon sauf euh, <rire> ceux qui seront un petit peu en colère à cause de mars, ou qui auront... Euh, c'est pas forcément de la colère, hein, c'est des émotions fortes. Donc euh, bon, vous les émotions fortes, vous aimez pas trop ça, hein, donc euh, voilà. Après, vous verrez bien comment les choses se déroulent. Dimanche prochain, la lune occupera les poissons. Euh, donc, euh, ce sera le début de la nouvelle lune, hein, évidemment. Et euh, bon, bah, ce sera plutôt, euh, ça annonce un bon week-end. Hein, déplacement, visite, euh, mouvement d'une manière générale. Ou alors, euh, si vous restez chez vous... Euh, lecture d'un bon bouquin, là, et vous serez vraiment euh, hein, bien... Euh, bien dans votre peau. <musique> verso et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine, euh, on va se concentrer sur euh, Mars qui rentre en Capricorne, et le Soleil qui rentrera le 19 en Poisson, il va vous quitter hein, pour un an. Bon toujours est-il qu'on va commencer par Mars hein, puisqu'elle est rentrée dimanche euh, en Capricorne, alors le Capricorne vous le savez probablement c'est le signe qui vous précède, c'est votre signe d'ombre, bon, est-ce qu'on peut dire que vous allez avoir, vous allez être un petit peu débordé de travail? C'est très possible, bien que ce soit la période des vacances, mais ça ne veut rien dire. Euh, Peut-être que vous ne prendrez pas de vacances, hein. euh, donc vous pouvez être vraiment un petit peu surmené même hein, euh, parce que trop de travail, et euh, autre interprétation possible aussi, euh, étant donné que Mars se trouve dans votre secteur d'ombre, c'est que vous aurez un peu moins la forme que d'habitude, vous pouvez avoir des petits coups de pompe, euh, de fatigue, euh, ou alors euh, vous aurez l'impression que tout ce que vous entamez, euh, tout ce que vous entreprenez, euh, n'aboutit pas, ou alors ça vous demande des efforts considérables pour que ça aboutisse. Enfin bref, c'est pas une conjoncture euh, très facile, euh, bon cela dit elle va durer 3-4 jours pour chacun, hein, faut pas non plus s'affoler, c'est vraiment euh, passager, et puis de toute façon c'est quasiment euh, tous les ans ou tous les 18 mois. Donc euh, bon, euh, bon, après ça dépend euh, de la place des autres planètes, hein, c'est jamais tout à fait la même chose. Euh, pour ce qui est du Soleil en poisson, il va être en bon aspect avec Mars, hein, donc euh, je ne suis pas du tout sûre que c'est le côté négatif de, de mars qui va s'exprimer, euh, parce que ce sont les deux planètes de feu, et que euh, donc le soleil qui quand même euh, domine tout le monde, hein, toutes les autres planètes sont à son service, euh, donc euh, le soleil va être dans votre secteur d'argent. Donc peut-être que vous allez beaucoup travailler, mais que ça va aussi beaucoup vous rapporter. Et je dis pas que ça a une importance capitale hein, pour vous, mais malgré tout, je vous conseille vraiment de profiter! Hein, si vous avez l'occasion de faire de l'argent, euh, saisissez-la et euh, n'hésitez pas! Mais de toute façon, ce n'est pas dans votre nature d'hésiter, puis euh, vous savez saisir les, les bonnes opportunités quand elles se présentent. Lundi et mardi matin, la Lune sera en Sagittaire, donc c'est votre secteur des projets mais c'est aussi votre secteur des habitiés, des relations. Peut-être que vous allez retrouver une relation professionnelle que vous n'avez pas vue depuis longtemps, ou alors que vous, allez, vous aurez besoin d'un coup de main et que vous allez tomber sur quelqu'un qui peut vous donner ce coup de main. Hein? Ça peut être une journée avec un petit coup de chance. Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine on va pouvoir vous souhaiter votre anniversaire hein, puisque le soleil rentrera dans votre signe ce jeudi. Mais auparavant je voudrais vous parler de Mars qui vient de rentrer en Capricorne et qui est en, en harmonie avec vous les Poissons. Hein. Elle euh, occupe votre secteur euh, d'entraide, d'amitié, de solidarité, enfin des valeurs que la plupart des Poissons euh, défendent euh, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de, de volonté et de désir, hein, toujours d'aider les autres, d'être là quand ils ont besoin de vous, et c'est ce que vous allez faire avec ce Mars en Capricorne, vous allez vous démener hein, pour aider quelqu'un ou pour euh, comment dire, être actif ou active au sein d'un groupe, au sein d'une association, euh, souvent vous appartenez hein, à des associations, c'est dans la nature des Poissons euh, et euh, avec Mars pour allier, hein, parce qu'elle est vraiment votre allié là, eh bien vous allez être efficace dans ce que dans ce que vous ferez. Alors... Euh, ne jouez pas euh, euh, les, les timides, hein, ne restez pas dans votre coin, euh, si vous faites quelque chose de bien, faites le remarquer parce que bon, après tout euh, les autres le font, pourquoi vous vous le feriez pas? Il hein? ne oh, faut pas être trop discret dans ce genre de choses, je ne dis pas qu'il faut euh, en faire trois tonnes euh, et dire oui c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça, non mais euh, à un certain moment quand même le faire remarquer, euh, surtout de manière à ce que les autres ne s'attribuent pas ce que vous vous faites, hein, parce que c'est ce qui vous arrive la plupart du temps quand vous ne vous manifestez pas. Hein. On s'attribue euh, des mérites qui pourraient vous revenir à vous. Hein, donc euh, ne vous laissez pas euh, dominer par votre timidité et, et votre peur d'être mal jugé ce qui ne sera pas le cas du tout, étant donné que le soleil donc arrive dans votre signe et ça vous met en vedette, en valeur. Hein. C'est-à-dire que toutes vos qualités hein, à partir de jeudi, 1er décan, vont être mises en avant, mais vos défauts aussi. Hein. Donc bon, on reparlera plus en détail la semaine prochaine de ce soleil en poisson. La Lune sera en Capricorne, mercredi et jeudi, donc elle vous sera favorable puisqu'elle va passer sur Mars, donc elle va vous donner un, un petit coup d'énergie, de, hein, de volonté, de dynamisme, de détermination, mais toujours dans cette volonté d'aider les autres. Hein. Maintenant, c'est vrai que vous pouvez avoir à demander aussi, vous, de l'aide, c'est possible! Hein. Mais vous aimez pas trop ça, hein? euh, ou alors euh, vous le faites euh, indirectement en vous plaignant, en, vous di en, en disant euh, que ceci ou cela ne va pas, donc ça oblige les autres à, à vous dire euh, veux-tu que je t'aide? Je vous dis au revoir, profitez bien de cette semaine, et euh, si vous voulez encore plus d'horoscope, vous allez euh, sur le site de RTL, ou sur celui du figaro tv magazine, ou alors vous appelez le 3210. 10. A la semaine prochaine!